Bonjour à toi, je suis Wesley et aujourd'hui, je vais t'apprendre les bases du terminal sur Linux. Les commandes dont tu vas avoir besoin au cours de ton apprentissage de la programmation. Eh bien le terminal, tu vas me dire eh bien à quoi ça sert Tout simplement, le terminal l'invite de commandes qui permet justement de taper des commandes dans l'ordinateur. Première chose, on a ouvert le terminal, comment le fermer Alors tout simplement, nous allons taper exit. Appuyez sur Entrée, comme vous pouvez le voir, le terminal se ferme. Comment savoir à quel endroit je suis dans ma machine Eh bien, tout simplement, on va taper la commande PWD. On voit que nous sommes dans Home Westlane Documents. Donc, on peut faire un ls pour voir justement la liste des fichiers, des dossiers qu'il y a à cette adresse. J'ai un dossier PushSwap et zip qui s'appelle PushSwap. Donc, si je fais un touch un touch qui sert à créer un fichier. Donc là, on va faire un touch texte .txt, par exemple. Et que là, on refait un ls. On va voir une autre couleur puisque ce n'est pas un dossier, c'est un fichier. Ensuite, ce qu'il va falloir connaître, c'est le manuel. Man, je t'appelle la commande man. Il vous dit qu'est ce que tu veux comme page du manuel. Tu, tu veux voir quoi Bon, Alors, par exemple, on va taper man pwd. Une commande qu'on a avait précédemment. Donc là, ça nous dit PWD affiche le nom du répertoire sur lequel on est en train de travailler. À quelle position on est dans l'arbre des fichiers de notre ordinateur. Donc ensuite, on peut voir euh, comment s'appelle la commande. Donc là, on voit que c'est PWD suivi des options. Ensuite, vous vous demandez peut être maintenant comment on se déplace à l'intérieur de notre ordinateur pour aller accéder à à divers fichiers donc on va utiliser la commande cd 1 hein, donc change directory euh, on va faire cd par exemple point point euh, pour revenir en arrière donc là par exemple si je crée un dossier plouf on va rentrer dans plouf en faisant change directory plouf on est dedans vous pouvez voir que là mon dossier est vide qu'on a fait un ls et que il n'affiche rien. Et là, si on veut revenir en arrière, on va faire CD point point et on se retrouve à nouveau dans document où on voit qu'on a plouf d'affiché euh, puisqu'on vient de le, de le créer. Comment on peut supprimer ce plouf Eh bien tout simplement avec la commande RM, on va taper RM plouf et bizarre. Ça nous dit on ne peut pas supprimer plouf puisque c'est un dossier. Donc on va faire un petit man de RM pour comprendre qu'est ce qui se passe. Et eh bien on voit que là, pour appeler la commande RM, il nous faut RM, les potentielles options. Et le fichier qu'on souhaite euh, supprimer. Donc on va aller regarder directement dans les options. Voir qu'est-ce qui nous permet de supprimer un dossier, puisqu'apparemment ce n'est pas possible. Ah, D. Remove un petit directory. Donc ça tombe bien, notre répertoire euh, plouf, on peut voir ici, est vide. Puisque je rappelle si on va dedans, ls il est vide. Donc on va pouvoir faire rm-d pour directory. Plouf. Et hop. Notre plouf a disparu. Il a été supprimé. Maintenant, je vais vous donner deux petits exemples plutôt intéressants. Donc, pour rappel, mkdir la commande pour créer un dossier. Donc, admettons, on va créer un dossier euh, Fitpix. Voilà, totalement au hasard, évidemment. On va se rendre dedans. Hop. Et on va, par exemple, créer quelque chose. On va créer un nouveau dossier. Euh, et on va créer un nouveau fichier. Donc là, voilà, on a créé un fichier. Donc si on fait un LS, voilà, on voit qu'on a plusieurs choses. Maintenant, on peut faire un petit man de... de on, on, on pourrait... Voilà, on, on pourrait vouloir supprimer la totalité de, cette, de, de, de ce merdier, mais... Mais, mais, mais, mais comment faire Tirer R majuscule F pour Récursive euh, force removal, si ma mémoire est bonne. Vous regarderez dans le manuel pour être sûr. Et là, le dossier. Et là, si on fait LS, on voit que... Tout a été supprimé, alors que tout à l'heure, on avait essayé de supprimer le dossier et que ça n'avait pas marché, puisqu'il fallait une option. Donc vous voyez qu'avec cette option, on peut tout supprimer, même les sous-répertoires, sous-fichiers, sous-répertoires, sous-fichiers, etc., etc. Avec la commande ls, vous allez pouvoir voir la liste des fichiers, mais vous aimeriez peut-être savoir quel droit vous avez sur ces fichiers. Donc là, euh, on va faire un petit man de ls et on va tout simplement regarder qu'est-ce qui pourrait nous afficher plus de détails. C'est un ls -la puisque ls -la nous permet de faire quelque chose d'intéressant qui est d'afficher les droits ainsi que les dates de création des fichiers donc tout simplement des informations complémentaires à notre fichier. Donc là par exemple on peut voir que euh, le fichier push.zi n'a pas de droit d'exécution tout comme le fichier texte. Et on peut voir là que R, c'est pour les droits de lecture, W pour les droits d'écriture, X pour les droits d'exécution. Donc si on a R, w, X et R, ça veut dire que le créateur a tous les droits. Ensuite, les utilisateurs étant dans le groupe ayant accès à ce fichier auront le droit de lecture, n'auront pas le droit d'écriture, auront le droit d'exécution et ensuite le reste du monde auront le droit de lecture, pas le droit d'écriture et le droit d'exécution. Donc on peut voir le créateur, donc on peut voir que hop c'est moi qui ai créé ces fichiers. On peut voir à quelle date ils ont été créés. Alors vous, vous posez peut-être une question, qu'est-ce que cette petite vague Mais où sommes-nous Où sommes-nous tout simplement Eh bien on va taper un petit pwd et en fait vous allez vous rendre compte que vous êtes dans votre dossier home. Donc en fait quand vous lancez un terminal, comme ça, bam, vous retrouvez automatiquement dans votre dossier home, tout simplement. J'ai encore deux trois petites commandes à vous montrer. Alors, donc, touch permet de créer un fichier texte. On a un fichier qui s'appelle texte. On va l'ouvrir avec un anneau, par exemple. Hop, et là, on va écrire dedans. Donc, là, on va mettre bonjour, ça va, les refs. On ferme, on fait un ls, notre truc est toujours bien. Comment on peut afficher ce qu'il y a dans ce fichier Et bien, tout simplement en faisant la commande 4. Donc, on va faire un cat de texte. Et là, vous pouvez voir que ça nous affiche Bonjour, ça va les refs. Comment est-ce qu'on peut copier des fichiers Alors, il y a une commande pour ça qui s'appelle cp, co copy-paste, quoi, tout simplement. On va prendre texte et on va l'appeler texte2. Et là, si on fait ls, on peut voir que on a fichier texte qui a été copié dans le même répertoire au nom de texte2. Un cas de texte, ça nous montrait Bonjour, ça va les refs. Et un cas de texte2, bonjour, ça va les refs également puisque c'est une copie du fichier précédent. Ensuite, comment est-ce on Peut déplacer des petits fichiers et bien tout simplement avec la commande move. Voilà, donc là on va créer un nouveau dossier, qu'à dire perdu. Donc là on va déplacer notre fichier texte, on va le déplacer dans perdu. Là, si on fait un ls, on voit que notre fichier texte n'est plus dans notre dossier test et qu'il est maintenant peut-être dans le dossier perdu. Effectivement, il est là. Bon, maintenant, on aimerait bien aller le rechercher. Donc, on fait tout simplement cette commande qui nous permet de reprendre, justement. Alors, euh, c c cette commande qui nous permet de récupérer le, le fichier texte qu'on a écrit précédemment. Vous vous demandez peut-être ce que veut dire cette écriture. En fait, tout simplement, le point signifie répertoire actuel. Euh, donc, d'où là, où on fait la commande. Et quand on fait par exemple cd.point. Ça signifie, premier point du coup, change directory, donc pour le directory actuel et deuxième point, c'est pour le directory précédent. Donc là, on dit en fait, en faisant CD... qu'on veut retourner en arrière dans l'arborescence. Et du coup, c'est comme ça que on, on peut dire à euh, notre move de mettre le fichier texte à l'endroit à où on fait la commande, tout simplement. Voilà. Donc pour être sûr que vous avez bien compris, la commande move ou la commande copie, il va falloir mettre en premier la source et ensuite mettre la destination. Tout simplement. Nous voilà donc dans le dossier test, on va faire un LSLA pour voir les droits de nos fichiers. Et euh, je vais vous expliquer comment rajouter changer des droits aux fichiers. Il y a deux méthodes euh que je vous laisserai approfondir par vous même, c'est à dire que vous pouvez calculer les droits avec les numéros. Donc, par exemple, mettre euh, les droits euh, 700 au fichier texte. Donc si on refait un LSLA, vous allez voir que uniquement le propriétaire a tous les droits, le créateur. Si maintenant on fait un chmod en utilisant 777, on va voir que euh, on donne les droits à tous les utilisateurs hop, de notre fichier texte donc là on fait un ls-la et là on voit que effectivement euh, tout le monde a tous les droits sur le fichier on peut aussi le faire par exemple comme ceci donc slash mode all-x de texte si on fait un ls-la hop on peut voir on a enlevé à tout le monde le droit de euh, exécuter le fichier et on peut évidemment faire la même chose en mettant un plus Hop. et si on refait un LSLA on va se rendre compte que on a récupéré les droits d'exécution pour tout le monde. Salut à toi jeune entrepreneur je sais que tu aimerais apprendre le C pour potentiellement rejoindre des écoles comme 42 ou Epitech alors je t'ai préparé tout ce dont tu as besoin des cours, des exercices et un groupe de travail privé, voire même un suivi personnalisé pour accomplir tous tes objectifs. Si tu veux me rejoindre et réussir comme mes autres élèves, clique sur le lien dans la description pour rejoindre mon discord et envoie-moi un message privé pour discuter de tout ce que je peux faire pour toi.